Yo c'est les j'espère que vous avez la forme, moi ça va. Ah, malgré ces chaleurs caniculaires et c'était pris de l'essence complètement what the fuck. Hein. Là j'ai fait à peine 10 euros, j'ai même pas le plein, enfin, ça devient du n'importe quoi, ça devient. Je crois qu'il a 208, je suis Bon enfin bon bref, on va sortir de là, on va faire attention. D'ailleurs ça se voit. Attendez. As as gaffe, Ça se voit. Bon, je me laisser passer, non oui. Ouais mais laisse passer derrière. C'est bon. Voilà, ouais, merci. Alors, ça se voit déjà la saison d'été et, et en Corse, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde que d'habitude. Bah, C'est normal avec les prix de l'essence complètement farfelu, euh, Les prix de, de la traversée de bateau qui, du coup, répercutent le prix de l'essence sur, euh, bah, sur la traversée. Bon, bah, bref, voilà. Quoi. Alors aujourd'hui, on va parler d'une moto qui est très, très, très, très attendue. Euh, elle est sortie un peu de nulle part. Euh... Elle va bientôt sortir courant 2023, c'est pas une rumeur, hein. c'est sûr, sûr, sûr, sûr, c'est la, la CBR 750 RR, donc euh, qui va être équipée d'un bicylindre, beaucoup de gens disent oh, mais ça va être un nouveau moteur, non, non, c'est pas un nouveau moteur, ça va être le, ne peut plus inventer de nouveaux moteurs, hein. tout a été inventé déjà, donc on ne voit pas qu ce qu'on peut inventer de plus, là ça va être le bicylindre de l'Africa Twin, voilà. mais dégonflé en 750 cm3, voilà, bicylindre, euh... Normalement, vu qu'ils mettent RR sur la moto, parce que beaucoup de personnes ont demandé ce qu'elle va le passer en A2, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, parce que si elle est en RR comme ça, ça veut dire que c'est elle a pour vocation d'être une vraie, euh, comment dirais-je, euh, une vraie pistarde. C'est vraiment une vraie, une vraie euh, sportive pour le coup. Sinon, ils auraient mis juste un R. Voilà, s'ils veulent une sportive, euh, une fausse une sportive, c'est la CBR 650R. Voilà. Mais quand ils mettent RR ça vous pouvez être sûr et certain que c'est vraiment une pistarde donc euh, pour ma part je pense qu'elle sera entre les entre 110 et 120 chevaux euh, pour une 750 ça, ça, ça paraît raisonnable donc ça va être un bicylindre donc le même que l'Africa Twin dégonflé donc euh, en 750 cm3 euh, la version A2 je pense pas qu'elle pour moi non au début j'ai dit oui puis après j'y ai réfléchi j'ai dit non non elle s'appelle CBR 750RR pour ma part, non. Il n'y aura pas de version. Il dit, Honda vous dira, si tu veux une version A2, ben, tu vas sur la CBR 650R. Voilà, C'est aussi simple comme ça. Moi, c'est une CB 650R. Voilà, Elle peut être passée en A2. Normalement, elle fait 95 chevaux en full. Donc, ils peuvent la descendre à 47,5. Mais... Euh là je pense pas <coughs> là je pense pas qu'ils vont la... non, pour ma part non après, est-ce qu'ils veulent vraiment concurrencer la Yamaha R7 je pense même pas disons qu'ils veulent se mettre sur le même créneau pour dire voilà, nous aussi on a une, on a une, une sportive milieu de, gamme. Euh, milieu de gamme milieu de puissance on va dire parce qu'ils ont la 650R mais c'est CBR 650R mais c'est pas vraiment une sportive hein. c'est un roster caréné. donc ils voulaient vraiment une sportive avant de passer le cap sur la Fireblade qui est vraiment très chère et qui est vraiment trop puissante pour le coup donc ils ont dû se dire, merde, Yamaha commence à sortir une, une R7, nous aussi il nous faut un créneau, parce que de plus en plus les sportifs reviennent au goût du jour et à la mode, avant qu'ils nous sortent également la R9, parce que la R9 est dans les, est dans les, dans les bacs, elle ne va, va, va pas du tout traîner avant de sortir, donc ils se sont dit, voilà, là il nous faut une, une moto qui soit, euh, comment dirais-je, euh, pas aussi puissante qu'une fireblade mais pas non plus dégonflée trop parce que sinon les gens ne vont pas apprécier ça donc ils m'ont dit voilà on va sortir une 750 euh, bicylindre, pour pouvoir se mettre forcément dans le même créneau de la R7 même si la R7 est complètement bouffée 73 chevaux c'est le, le moteur de la de la MT07 pour moi c'est pas une vraie sportive c'est un roster caréné même si elle est vraiment elle est quand même plus sportive que la CBR 650R, on se comprend, mais hein. elle est plus aboutie, mais niveau moteur, c'est un peu risible, c'est pas du tout une sportive, moi quand je parle de sportive, c'est vraiment que ça envoie du la vraie sportive, la vraie sportive, euh, pas milieu de gamme, mais non, je veux dire milieu de puissance qui va vraiment sortir, ça va être la R9, voilà. avant la R1, avant vraiment le monstre de puissance, ça va être la R9, là oui, là on parlera de vraie sportive, mais la R7, non, c'est vraiment pour les jeunes qui, qui débutent, vous faire croire qu'ils ont une sportive, mais ils ne vont pas en vérité. Mais alors que là, non, la, la CBR750RR va être une vraie sportive. Ça a été annoncé par Honda, c'est une vraie sportive. Donc euh, vous pourrez faire de la piste avec, et vous pourrez donc même rouler au quotidien, mais ça sera vraiment des gènes de sportive. Ça va être vraiment de, une, une bonne moto, quoi. Là, vous taperez facilement du 240, euh, 250 cm3, euh, 250 km avec, aucun problème, surtout pour un 750. Euh, pour ma part, après moi, est-ce que j'aime le moteur de bicylindre Moi, vous connaissez mon amour pour le 4 cylindres. Moi, j'adore le 4 cylindres, j'aurais préféré qu'il sorte un 750 4 cylindres. Bon. Maintenant, c'est dans l'air du temps qu'il y a des bicylindres, tant pis, hein, je dire, après, c'est vrai que pour une sportive, un bicylindre, ça peut être intéressant parce qu'il y a une bonne niaque à l'accélération, la, à la, à c'est sûr, ça va de soi, hein. mais normalement, c'est vrai que pour euh, faire de la piste, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'avoir un 4 cylindres parce que ça monte très haut dans les tours qu'un bicylindre et également si vous voulez faire de la route avec le 4 cylindre est toujours plus avantageux parce que qu bicylindre parce que déjà c'est plus endurant c'est ça ça s'use beaucoup moins et aussi ça supporte vraiment les longs longs longs trajets quoi. Donc, le bicylindre là ça en sent, que, voilà, ils sortent une sportive parce qu'ils veulent faire un mix entre deux, les mecs qui vont faire de la piste les gens qui vont rouler sur la route mais rouler sur la route de manière un peu occasionnelle mais plus pour Pour, pour se balader ça va pas être une moto tu vas dire ouais je prends la, la, la, la 750 pour aller me, me, me faire un, un road trip je pense pas parce que le moteur pas vraiment étudié pour quoi je veux dire c'est comme tous les bicylindres. mais c'est surtout pour la ville et la périphérie de la ville sauf si vous prenez des immenses cylindrées comme de par exemple la super duke qui était de 1260 cm3 ça va de soi, les pistons sont énormes, mais par exemple pour une MT-07, sa vocation, il, Yamaha ne se cache pas, il le dit, c'est pour la ville et la périphérie de la ville. La mienne, qui est à 650 cm3, c'est différent, parce que moi, c'est un, un 4 cylindres. 4 cylindres, comme j'avais expliqué, vous pouvez traverser la France entière avec ma moto, ne chauffe jamais. Je peux rester accélérer en permanence, c'est un moteur de voiture, moi, que j'ai dessus. alors que là, c'est un, un bicylindre, donc c'est pas la même chose. Attention, je préfère mettre les choses dans les parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Putain, je vais acheter ça, je vais me faire des roadtrips avec, pas du tout, moi. Bien sûr, tu peux le faire, mais il va falloir relâcher de temps en temps. Et puis, ça consomme beaucoup plus qu'un 4 cylindres quand tu accélères. Voilà, attention, c'est plus la moto, pas pour faire le kéké, mais presque, quoi, tu vois, tu sors ta moto, elle est très belle, tu te fais un tour comme ça en ville, tu te fais un tour en, en périphérie de ville, tu sors le dimanche comme ça, voilà, C'est pas, ou alors tu vas te faire de la piste avec, mais c'est pas, les sportifs n'ont pas pour vocation à faire des voyages avec, hein. c'est comme ça, ou alors je dis que vous prenez, euh, vous prenez une intraille. Un ou vous prenez un, un gros moteur 4 cylindres, euh, voilà. Mais sinon, même la mienne, elle a un gros moteur 4 cylindres, quand même, 650, ça, ça reste quand même un gros moteur hein, de 4 cylindres. Mais euh, moi ce qui est là, c'est que je peux pas faire de longs trajets parce qu'elle est tellement inconfortable que. Bon voilà, moi c'est ça qui m'arrête. Mais le moteur le bleu. C'est ça qui est, ce qui est étrange sur la mienne, c'est que c'est un moteur qui est fait vraiment de deux comme Je double. Bon voilà. Donc c'est une moto que j'attends. Bah, pas, je vais pas l'acheter je vous dis honnêtement euh, la prochaine que je vais acheter en plus de la mienne ça va être une comme je l'avais dit c'est une Ténéré 700 euh, Ténéré 700 neuve je vais la prendre hein. full black euh, pour pouvoir faire de l'enduro avec comme je l'avais expliqué pour ma deuxième chaîne donc moi je suis pas client du tout pour les sportifs mais par contre elle m'intéresse beaucoup par rapport à la technologie et je vais regarder je vais, je, oui, je vais l'attendre pour regarder de quoi elle va ressembler et ceux qui sont intéressés par des sportifs laissez tomber complètement la R7 c'est de la connerie attendez la, la CBR 750 RR qui va sortir là courant 2023 s'est annoncé et qui va être une concurrente de poids avec finition, fiabilité et bon moteur par rapport à la R9. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un bon ride. Euh, et, euh, et merci pour votre euh, vos abonnements, on est déjà 1616 abonnés, c'est grâce à vous. 1226, 1626 abonnés. 1626 abonnés. Ouais. Allez, ciao ciao, bon ride et dès à tous.